Bonjour à tous et bonjour Brigitte Bonjour Pascal, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Eh bien avec Brigitte on est super heureux. Vous savez pourquoi Parce que cette semaine on a regardé sur le site de Jean-Pierre Valareno un effet qui nous a beaucoup plu et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous le présenter. Mm -hmm. C'est un tour de cartes qui se passe dans une thématique un peu spéciale parce que ça se fait avec trois personnes. Brigitte, tu vas jouer le rôle de trois personnes, je suis désolé. Ben, moi, ça va être compliqué parce que niveau mémoire, c'est pas le top. C'est pas grave. De toute manière, nos amis vont nous aider. Écoute, c'est très simple. Tu vas déjà, pour commencer, mélanger les cartes. Ouais. je sais. Voilà, pendant que Brigitte mélange les cartes, je vous invite vivement à regarder mes dernières vidéos et les autres aussi. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker et commenter, ça fait, vous fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Voilà, bon, tiens. Très bien. Alors, Brigitte, tu es prêt pour cet effort de mémoire euh, phénoménal Ouais, ouais, C'est compliqué pour moi. Ça va être compliqué deux, Une carte, yes, deux cartes Bon, ça va être très simple. Mais trois Faut pas me demander l'impossible. Bon, D'accord. Hein. Alors, tu prends le jeu en main. Oui. Et moi, je vais me retourner. Et, et je fais quoi Suis bien mes instructions. Bah, j'attends. Tu vas poser des cartes face en bas. Écoute bien, des cartes face en bas sur la table en une pile. Mm -hmm. Alors. Pas trop long parce qu'après le tour pourrait durer deux heures et oui. euh, sur youtube ça serait pas possible mm -hmm. donc euh, tu et quand tu vas t'arrêter la carte que la dernière carte posée tu vas la regarder la montrer à nos amis et la mettre face en bas et le reste sur le dessus de c'est parti alors ah. un euh, un on compte pas d'ailleurs <rire> je ne vois pas entendre vas-y Après, je remets dessus. Tu remets dessus. Et alors, okay. pour le deuxième spectateur, tu vas faire la même chose. Allez, c'est parti. C'est bon Et je recomplète. Voilà. Bon, ça, je fais. Alors, attends. Maintenant, pour le troisième spectateur, on va faire différent. On va faire différent. Ce que je vais te demander, c'est si que tu vas couper le jeu en deux. Voilà, un endroit, un, deux. Ces cartes que tu as maintenant en main, tu les as en main. Oui. Tu les mélanges. Absolument. Voilà, voilà. Oui. C'est fait oui La carte qui est sur le dessus. Oui. Tu la regardes et tu la montres à nos amis. Voilà. Donc tu la remets face en bas sur ton paquet. Et ce paquet, tu le poses sur celui qui est sur la table. Ah, je le pose dessus. Et bien évidemment. Pour qu'il n'y ait pas de triche, parce que je, si je me retourne, je pourrais savoir éventuellement la carte qui est sur le dessus. Tu coupes le jeu et tu complètes ta coupe. Comme ça, tout est enterré dans le jeu et c'est voilà. parfait. Voilà. Parfait. Brigitte. Oui. Est-ce qu'il est possible que je puisse, à cet instant, connaître tes trois cartes Personnellement, non. Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais franchement, c'est impossible, ça. Il y a, a un mélange. Je... Là, franchement, ça serait, ça serait de la, la science-fiction. Ouais. Moi je pense. Ce que je te propose maintenant, c'est de décider déjà de, de trouver les couleurs de tes cartes. Alors attends, mm -hmm. laisse-moi réfléchir. Ah, là je pense que. Il n'y a pas du rouge euh, Je crois que si. Il y a du rouge Je pense que oui. Et, oui. Ouais mm. Et je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. J'en suis presque sûr. Non, tu as raison, il y en a deux. Ouais. Dis-moi par hasard, l'une des cartes ne serait-ce pas le 3 de cœur Si il me semble. Trois de cœur, si si. Trois de cœur si, si, je crois que c'est ça, ma mémoire. Parfait. Euh... J'en étais sûr. Maintenant pour la deuxième. Ça, le je vais faire un petit mouvement un peu cabalistique que j'ai inventé. C'est un peu louche, hein. c'est limite louche. Un 7 de carreau Peut-être. Bah, tu t'en rappelles pas bah, Je me rappelle plus. 7 de carreau. Et enfin pour le dernier. Pour le dernier, ouais, je le sens bien sûr. là ouais. je pense qu'il y a un 5 de trèfle. Yes. yes. Yes. 5 de trèfle, 7 de carreau et 3 de cœur. Merci à tous. Passant, hein. Merci Brigitte et merci à vous. A bientôt les amis, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao. ciao.